monde s'il m'a dit, j'espère que vous allez bien. Alors, un tirage rapide aujourd'hui, enfin, peut pas que je m'avance de trop, mais enfin bon. en tout cas, j'ai prévu que ce serait un tirage euh, rapide aujourd'hui pour voir si demain, donc le conseil constitutionnel va approuver le fameux projet de loi sur le pass. Voilà. Donc, on va regarder. Normalement, ça doit être oui ou non. Hein, donc, euh, on va voir. Bon, je n'ai pas trop de doute sur la question, mais enfin, allez, je vais essayer de rester quand même neutre. Voilà, donc j'ai posé la question. Je coupe. La coupe, c'est liberté et accélération. Alors, liberté et accélération. Ça, à mon avis, c'est plutôt euh, par rapport aux manifestations C'est pas vraiment par rapport à la loi. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel va approuver demain donc, le projet de loi sur le pass. Il y en a deux qui voulaient sortir. Donc, dans ces cas-là, je vais en remettre une au milieu. Voilà. Alors, ça, c'est, euh, bah, ça peut être justement euh, le, le bâtiment où, c est, où est marqué Conseil constitutionnel, parce que c'est un gros bâtiment, par exemple. J'ai en face révélation. J'ai l'hiver. Au milieu, j'ai la conciliation. Et j'ai le travail. Bon, ça ne me donne pas de réponse. Ça me parle simplement qu'ils vont plancher sur la question, par exemple. On peut voir ça comme ça. Hein. Alors, découverte, révélation, je pense que ça va être en relation avec le fameux variant. Hein. Ils vont certainement en discuter, c'est-à-dire que l'argument par rapport aux révélations que l'on pourrait avoir sur ce fameux variant delta, découverte, ça va peser dans la balance. Hein, donc, euh, il va y avoir pour moi l'argument sur, euh, sur ce fameux euh, variant, par exemple, euh, les dernières découvertes sont que c'est beaucoup plus contagieux, enfin, ce genre de choses. Il va y avoir une argumentation. Bon, alors, au milieu, j'ai quand même une conciliation. Bon, alors ça, déjà, à mon avis, je pense qu'ils vont faire des, euh, des aménagements ou des, des concessions, hein, des concessions. Et... Donc là, on a le fait qu'ils vont donc plancher sur la question, mais on n'a pas la réponse. Donc là, ça me donnait simplement un petit peu euh, le contexte éventuellement. Ah oui, l'hiver, euh, bah, c'est plutôt une, une période de temps de trois mois. On va voir pourquoi j'ai l'hiver. Ça, ça veut dire que cette période-là va être importante. De toute façon, pour moi, l'automne, et l'hiver vont être importants. Hein. Voilà. Et puis, éventuellement, au milieu, puisqu'on a l'histoire de conciliation. pour voir si, éventuellement sur quoi ça va tomber. Alors, j'ai quand même une mauvaise nouvelle. Bon, ça sort tout de suite. Hein. Ici, j'ai reconnaissance. Là, j'ai euh, le, les complots. Donc, ça va discuter dur. Hein. J'ai un commencement et j'ai la défense. Bon, alors là, ce n'est pas l'armée. Il faut remettre dans le contexte, évidemment. Mais c'est les honneurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va mettre ça en, en avant. Hein, j'ai la carte du soleil. Donc, en fait, tout ce qui est en relation avec le, le, le variant, le delta, enfin, tout ce que vous voulez, les, les virus X, Y, Z, ou j'en sais rien. Bref, tout ça, ça va être mis en valeur. C'est pour ça que j'ai la médaille. Donc, il va y avoir une reconnaissance, quelque part, une reconnaissance des révélations concernant ce, ce virus. Ça va vraiment peser lourd. Ici, alors, il y a quand même des gens qui vont discuter, hein il y a quand même des gens qui vont discuter. Mais j'ai quand même un, un commencement, un renouveau donc ce qui voudrait dire que le projet va passer. Alors, au milieu, et là, on va essayer de, de creuser un petit peu, c'est qu'il y a une conciliation par rapport à une défense. Donc, observation, conciliation, observation, observation, ben ça peut être... Euh, ça peut être... Alors, j'étais en train d'en réfléchir. Alors, je ne sais pas pourquoi... J'ai pensé aux gens qui sont en quarantaine, qui sont en observation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un assouplissement, puisque j'ai souplesse par rapport euh, aux gens que l'on observe Alors les gens que l'on observe, donc c'est ceux qui sont éventuellement en quarantaine, mais ça peut être aussi les personnes qui ne se sont pas fait euh, injecter euh, le, le produit. Hein. Il y a peut-être une enfin une conciliation, une euh, pardon, une, un aménagement à ce niveau-là, peut-être un assouplissement. On va les regarder. Et là, pour moi, commencement, bah ben non, commencement, je suis désolée, mais commencement, mauvaise nouvelle, ça va passer, hein. le projet va passer. Donc, on va les regarder ici, et puis on va demander quand même confirmation ici, pour être sûr. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, voilà. Alors, au milieu. Donc, j'ai un dilemme. Ouais, donc, ils vont, ils vont vraiment essayer d'aménager un petit peu les choses, mais c'est pas pratique. Il hein. euh, y a ça. Euh, d'une part pour amener les choses, donc c'est pas pratique, et d'autre part, il y a quand même quelque chose qui leur pose un peu un problème. et je pense que c'est justement par rapport au, euh, au non-vax. Euh, non Alors, est-ce que c'est défense pour eux d'aller quelque part Parce que défense, je suis en train de réfléchir, parce que j'ai pris le sens observation, mais est-ce que ça peut être défense d'intégrer certains lieux et là, ça peut leur poser un problème. Bah oui, c'est quand même contre la constitution. Et à mon avis, il va y avoir des, des aménagements. Bon, là, le projet. Projet, voilà. On va remettre un, encore une carte au milieu. Ici et une. Euh, une Voilà, ici. Et puis éventuellement, allez, une ici. Et encore une là. Voilà. Donc, au milieu. Ouais, c'est ça, en fait. C'est oui, ils sont embêtés parce qu'ils savent quand même à mon avis c'est ça en fait ils savent quand même que le fait de limiter l'accès euh, de certains lieux à, bon, ce serait la défense, hein, défense comme défense d'entrée si vous voulez hein, c'est à ça que je pense hein, ça leur pose quand même un problème hein, de limiter l'accès la, des lieux à certaines personnes et là à mon avis ils ont un peu peur quand même qu'il y ait des, euh, la combativité donc effectivement que euh, que s'ils enterrent le projet, que ça suscite vraiment des, des grosses oppositions. Ouais, c'est là en fait qu'est leur dilemme. Donc je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils vont aménager ça pour le faire passer. Alors ici, alors j'ai un imprévu ici, épreuve. Et là j'ai bien alors accomplissement par rapport à la mauvaise nouvelle. Et obstacle infranchissable, ouais c'est ça en fait. Si vous voulez, moi je pense qu'ils vont dire que par rapport au virus, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Obstacle infranchissable, donc impossibilité de faire autrement. Hein donc ils vont vraiment euh, se servir de cet argument-là. Enfin, je, vous savez ce que je pense de cet argument, c'est pour moi, euh, c'est pas, euh, pas un, un argument qui est solide, hein. c'est vraiment rien du tout. Mais eux par contre, ils vont s'en servir. Ils vont dire que voilà, euh, ce, ce virus-là est très très très important, euh, c'est reconnu, donc la médaille, et que c'est vraiment un obstacle infranchissable, donc on doit faire cette loi. Mais ils sont quand même embêtés à ce niveau-là, et là, il y a, alors, leur projet va connaître une épreuve, donc ça je pense que c'est après, hein, parce que là on a bien le commencement de la loi qui va être appliquée. et puis après il va y avoir quand même des ennuis. On va essayer de voir un petit peu ici... Comment, comment est-ce qu'ils vont contourner quand même le fait que c'est contre toutes les lois Et là, bah, c'est simplement mauvaise nouvelle et puis euh, exaucement. Il bah, n'y euh, bah, a pas grand-chose à, à dire là-dessus. Hein. C'est euh, exaucement du mauvaise nouvelle, exaucement d'un malheur. Quoi. Donc ça va se faire. Hein. C est, c est... La lanterne ne joue pas dans le bon sens, ce point de vue-là. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'ils vont contourner le, le problème. C'est peut-être trop compliqué, peut-être que je ne le verrai pas. Et là, après, il va y avoir des ennuis. Ouais, nostalgie, regret. Ouais, alors ça ne m'apporte pas grand-chose ici. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement quelque chose en rapport avec la musique ça, c'est possible qu'il y ait peut-être une petite, euh, un petit aménagement pour les, pour les artistes. C'est possible. Et là, alors par la suite, voilà. Donc c'est, en fait, le jeu continue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu me dit que oui, ça va bien commencer. Hein, J'ai le bourgeon, donc oui, ça, ça commence. Donc ça veut dire que ça va passer. Mais que par la suite, eh bien, il va y avoir des imprévus au niveau justice. Donc ça, ça leur prend au nez. Hein. Bon, mais ça, c'est le futur. Moi, la question, c'était de savoir si le projet allait passer. Oui, il va passer. Et donc, mauvaise nouvelle. Mais à mon avis, il y aura un petit aménagement. Alors, je vous ai dit, hein, ça peut être par rapport euh, à la quarantaine. Ça peut être euh, quand même un assouplissement. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus empêcher les gens d'aller partout. Donc, euh, il va y avoir un petit assouplissement, je pense, de ce point de vue-là. Et peut-être quelque chose par rapport à la musique ou par rapport à l'art. Voilà. Voilà. Et par la suite, une fois que le projet sera passé, eh bien là, ils auront fort à faire parce qu'il y aura vraiment des gros problèmes au niveau de la justice. Bon, donc pour moi, ça passe. Ok, donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, je me dépêche pour ne pas faire trop long. Hein. Et donc la seconde chose, eh bien, c'était par rapport à nos amis belges. J'avais promis de regarder par rapport à eux. Alors, le pass n'est pas passé chez eux, pas encore. Et je sais que euh, j'ai quand même certains, euh, certaines personnes. Que je salue ici, amis belges, hein. je sais que vous vous inquiétez par rapport à votre pays qui, malheureusement, a l'habitude de suivre l'exemple de la France. Hein, pour beaucoup de pour beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, on va voir si, en euh, ce qui concerne la Belgique, si ça va passer chez vous. Alors, je sais qu'il y a quand même des choses qui sont passées, mais j'ai pas tout en tête, parce que vous avez un système assez compliqué quand même, hein, de, de, au niveau du gouvernement. Alors, on va voir. En Belgique, est-ce que le pass va passer donc comme, comme en France en fait. Hein. On va voir ce qui ce qui sort. Éventuellement, j'irai voir le Béline. Alors j'ai quand même une protection, mais j'ai une démesure. Protection et excès. Donc c'est pas euh, c'est pas excellent parce que ça veut dire qu'en fait, ils pourraient aller dans un excès de protection. Hein. Donc un petit peu comme en France, hein, où là euh, ils disent qu'ils veulent absolument protéger les gens, justement euh, par le pass, ça, ça risque d'être un peu le même discours. Mais bon. Alors, il y a deux qui voulaient sortir, on va les prendre. Donc, est-ce que ça va s'appliquer aussi en Belgique Un peu comme en France, en fait. Donc là, j'ai une proposition rapide. Donc, il y a des choses qui peuvent s'accélérer pour vous dans votre pays, ami Belge. J'ai la mise au vert. Alors, attention, qu'il n'y ait pas non plus des histoires de confinement. Et j'ai un changement en ce qui vous concerne. Enfin, en ce qui vous concerne, c'est-à-dire, oui, au niveau de votre pays, il va y avoir effectivement... Un changement, mais c'est encore un petit peu caché. Hein, le jeudi, que c'est encore un peu dissimulé. Ou alors, éventuellement, on ne vous dit pas tout, quoi. Ce genre de choses. Hein. On va voir ce que c'est que ce changement ici. Pourquoi j'ai repos mis au vert Ça me fait penser vraiment au confinement. Hein. Alors, j'espère que non. Hein. Mais bon, en France, c'est pareil. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils reconfinent aussi. Alors, repos mis au vert par rapport... Euh, alors, par rapport au restaurant, par rapport... Alors, c'est-ce que c'est les vacances Ah oui, ça peut être les vacances. Hein. Alors, attendez. Ouais, ça peut être les vacances qui sortent ici. Après, j'ai éventuellement, après les vacances, les choses qui s'accélèrent par rapport à la maladie. Ah oui. Ben, écoutez, euh, il va y avoir des changements, à mon avis, après. Hein, après, célébration, repos, c'est... Bon, c'est quand on est en vacances. Hein. C'est ça, à mon avis. Alors, donc, après les vacances, donc... Euh, au début septembre, quoi, en fait, hein. il peut y avoir des changements, on va voir ce que c'est, et des changements rapides. Alors il y a un obstacle infranchissable ici et il y a un piège, donc pas bon signe. Hein. C'est-à-dire que vous vous aussi, vous pouvez y avoir droit, puisque j'ai quand même le danger, le piège, qui ressort ici, hein. donc je suis toujours par rapport à ce passe et donc là impossible de franchir cet obstacle. On va reposer la question s'il s'agit vraiment du passe. On va mettre trois cartes. Mais j'ai un petit peu peur que effectivement la Belgique fasse la même chose. Alors, l'avenir, voilà, le feu, de bah, toute façon, de votre côté, ce sera les mêmes réactions. Et le passe qui sort ici. Hein, pour moi, ça c'est la carte du passe, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, bah, d'abord ça, ça ressemble. Hein, passe et euh, pass passé. Ensuite, c'est un livre. Donc ça veut dire que c'est en fait un texte sur lequel il y a des indications. Et moi, ça me fait penser vraiment au format euh, du smartphone, hein, du Android, là avec justement ce QR code ou alors éventuellement un petit document officiel sur lequel on montre justement qu'on a bien été piquusé. voilà mais par contre eh bien ça va enfin par contre non pas par contre en fait ça va faire pareil qu'en France c'est à dire que là ça va mettre le feu aux poudres euh, Vraiment proprement à proprement parler Quand je dis ça avec le feu aux poudres Ça veut dire que ça va être vraiment violent Et il peut même y avoir des affrontements Avec le feu C'est pour ça que je dis mettre le feu aux poudres Donc bah oui, hein, et ça va être rapide mais je, je pense vraiment que euh, Une fois que ce sera passé en France Et à mon avis ça va passer eh bien La Belgique sera la même chose Tout simplement Donc confirmation par rapport à ce passe hein, Mais qui vient de sortir quand même et eh bien voilà, j'ai le présent, la vie actuelle. Donc vous voyez que c'est euh, très très présent. Là, c'est juste après les vacances. Donc je ne sais pas quand est-ce est votre rentrée. Mais euh, si c'est 1er septembre, ben, on peut considérer que c'est le présent. Donc c'est là, c'est maintenant. Alors j'avoue que je n'ai pas du tout regardé les informations euh, sur la Belgique. Hein. Si ça se trouve, il euh, y est déjà. Alors, ça va concerner aussi les familles. Donc attention aux enfants. Hein, ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Et donc, intrusion, donc voilà, intrusion dans votre vie euh, de tous les jours, hein, euh, qui va être donc comme le lierre, donc assez étouffant. Voilà, donc, euh, voilà pour ce mini-tirage. Donc, de mauvaises nouvelles, finalement. Hein. Le, le projet va passer avec, à mon avis, des petits aménagements, mais pas grand-chose. Si ça se trouve, même, il n'y aura aucun aménagement du tout, mais enfin bon... Je le vois passer de toute façon. Et pour la Belgique, eh bien, c'est en cours. Et ma foi, euh, avec la Lune ici, très rapidement. Très rapidement. Bon, ben bah, écoutez, il va falloir se battre. Hein, et puis voilà. Et puis de toute façon, euh, ce n'est pas perdu tout ça. Hein. Ce n'est que, euh, que partie remise pour qu'on se sorte de tout ce chaos. La période, je vous l'ai déjà donnée. Hein, ce sera vraiment à partir euh, des... Euh, alors on va dire mois d'août, à mon avis... Euh, le, le pass restera mais on dirait je dirais entre septembre octobre novembre décembre les quatre derniers mois de l'année là c'est fini quoi c'est la fin donc tenez bon hein. voilà eh bien écoutez je vais faire mon tirage open mind donc si vous avez envie de regarder n'hésitez pas donc euh, encore personnage surprise mais bon allez il s'agit d'une femme je vous donne un, un indice quand même parce qu'on me l'a réclamé et puis voilà quoi. donc je vais le faire et puis eh bien à plus tard